Action En plus nous faisons partie nous-mêmes. Ok, juste une chose, c'était dit, nous faisons partie nous-mêmes. Oui, le. <rire> oui, Votez pour notre projet car c'est celui qui accompagne le plus là où c'est Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine et la France. Euh, non, c'est nul. Et l'univers et la galaxie. Non non. <rire> <rire> Donc nous faisons partie nous-mêmes et euh... ah, J'ai encore dit... <rire> Je pensais que c'était bon. 1-2. J'aime les tigres... Je Le Mike. Ah ouais, un peu. Une bouteille par question. C'est vrai Bordeaux, c'est l'amour en bouteille. Il fallait parier! Bravo, C'est dans la boîte, ça y est Bravo Quand est en réunion avec qui Ça m'arrive souvent.